Donc Toutes ces notions peuvent paraître rébarbatives pour des gens qui ont déjà des connaissances en bourse mais euh, j'ai également des, des étudiants et des connaissances qui, qui n'ont aucune notion du fonctionnement de la bourse et du trading et qui doivent passer par ces notions basiques assez élémentaires pour arriver à comprendre comment euh, faire des gains en bourse de manière régulière. Et euh, ne pas se lancer en bourse euh, n'importe comment parce que vous pouvez très bien ouvrir un compte de bourse en 5 minutes, mettre de l'argent dessus et perdre rapidement votre argent si vous n'avez pas un minimum de connaissances de base. Le trading est très simple en soi puisque même un enfant de 7 ans pourrait euh, avoir de très bons résultats en bourse. Il ne faut absolument pas avoir fait des études, il ne faut pas être très intelligent pour euh, euh, être un bon trader. Il faut simplement respecter certaines règles et avoir une méthode de trading efficace. En fait il y a trois possibilités donc d'évolution du marché. Un, Le marché peut monter. Donc si vous achetez au plus bas et que vous revendez au plus haut donc le marché est haussier. C'est très bien vous faites un gain si vous êtes dans le bon sens. Au contraire si le marché descend et eh bien il faut arriver à vous positionner dans le sens de la vente donc vendre au plus haut et acheter au plus bas ou vous pouvez avoir un, un marché qui stagne au cours de la journée donc qui va faire ça et qui va rester dans ce qu'on appelle un range entre ses positions hautes et ses positions basses et le tout est d'arriver à acheter au plus bas, vendre au plus haut et chaque fois vous pourrez prendre des bénéfices à la fois à la hausse et à la baisse. Donc ça c'est possible également mais en ayant déjà un petit peu de pratique, un petit peu de connaissance. Donc il y a également des indicateurs vous en aurez peut-être entendu parler, le RSI, le stochastique, les bandes de Bollinger, etc. Ce sont des indicateurs mais qui vont toujours vous donner des informations sur ce qui s'est passé précédemment. Que ce soit sur un an, sur plusieurs mois, sur une journée, sur une heure. Ce seront toujours des indicateurs qui vous décriront donc sur le graphique ce qui s'est passé par le passé. Alors ça a un certain intérêt bien sûr mais euh, personne n'a une boule de cristal. Personne n'a une boule de cristal mais il y a quand même certaines méthodes qui vous permettent avec un taux de réussite très grand de prévoir ce qui va se passer dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Donc pour moi la combinaison gagnante euh, selon mon expérience, c'est d'apprendre d'abord le scalping, donc à faire des trades à très court terme, donc une minute, cinq minutes maximum, vous fermez vos positions en gain si possible, en utilisant bien sûr les techniques de scalping pour savoir où acheter, où vendre, où sortir d'une position. Et ensuite le market profile, donc qui va vous permettre de faire une estimation très intéressante d'où va aller le marché un Moment précis dans la journée, vous verrez donc euh, sur euh, mes graphiques euh, que je vais vous, vous montrer ici que très souvent euh, les probabilités et les estimations de ce qui se passe, de ce qui va se passer dans la journée, sont très très bien respectées avec le market profile. Donc, moi je rentre en général sur le 1 minute, mais en regardant le market profile qui lui est en 30 minutes. Donc très souvent je fais euh, des gains rapides à l'ouverture du marché lorsque je trade le DAX donc le, le marché allemand et vous avez la possibilité d'utiliser ces techniques euh, sur d'autres marchés bien sûr mais euh, ça fonctionne très très bien euh, sur euh, les indices. Donc Trader en bourse vous pouvez investir donc à long terme mais pour le trading à plus, long, à plus court terme vous pouvez très bien trader une heure ou deux tous les jours, apprendre comme cela petit à petit et faire des gains réguliers, ça peut être d'abord 50 euros par jour, 100 euros par jour puis vous pourrez petit à petit en apprenant des techniques gagner 400 euros en quelques heures faire ça tous les jours et avoir une autre activité donc c'est tout à fait possible avec le trading, avec le scalping en utilisant donc en apprenant sereinement une méthode. Vous pouvez vous entraîner bien sûr d'abord sur un compte de démonstration et après petit à petit lorsque vous maîtriserez bien cela, euh, arriver à, à mettre un petit peu d'argent, euh, pas prendre trop de risques, il ne faut pas essayer de faire des coups en bourse parce que ça euh, ce n'est pas, pas recommandable. Essayez de voir cela comme, comme, comme un investissement euh, à long terme donc de manière à ce que toutes les semaines, tous les mois vous ayez des, des revenus et en améliorant vos, vos connaissances petit à petit donc vous arriverez à faire, euh, faire des gains réguliers et euh, augmenter euh, vos gains ça vous rapportera beaucoup plus que, que de, de laisser votre argent en banque. Mais attention il faut quand même apprendre des techniques, on ne se lance pas en bourse comme ça, on ne va pas gagner en bourse sans avoir une formation. C'est en tout cas l'expérience que, que j'ai avec les 14 années passées et euh, il y a encore des gens qui, qui font des erreurs monumentales. J'ai régulièrement des gens qui m'appellent en me disant qu'ils ont perdu 750 000 euros, qu'ils ont perdu 200 000 euros. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des erreurs à faire. Donc n'hypothéquez pas votre maison euh, en vous disant je vais devenir riche en faisant du trading, en investissant en bourse. Non, euh, n'investissez en bourse vous avez certainement entendu cette expression qui dit que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre que ce soit 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros euh, au plus vous aurez un gros capital euh, à mettre en bourse au plus vous gagnerez de l'argent à condition, à condition, que vous ayez une bonne méthode et que vous soyez discipliné, que vous respectiez certaines règles. Donc une des règles principales, c'est de mettre une limite à vos gains et à vos pertes euh, quotidiennes. Parce que vous n'avez jamais une certitude que le marché va continuer à monter ou que le marché va continuer à, à descendre. Donc première chose, coupez vos positions en fin de journée. Ou coupez-les avant lorsque vous avez atteint un certain gain ou une certaine perte. Par exemple vous pouvez vous fixer un gain de 400 euros par jour, vous pouvez très bien gagner ça en une heure ou deux euh, certains jours et fixez-vous euh, une perte maximale par exemple de 100 euros. Quel que soit le, le capital que, que vous mettiez, que ce soit 5 000, 10 10000 euros, eh bien laissez-vous, euh, fixez-vous donc euh, des règles comme ça et absolument donc si vous perdez 100 euros par exemple après euh, une demi-heure de trading ou une heure de trading ou même euh, 4 heures de trading n'essayez pas de les rattraper, reprenez le trading le lendemain donc vous fermez euh, vos ordinateurs, vous faites autre chose vous attendez euh, le lendemain et vous essayez, si vous avez une bonne méthode bien sûr, de reprendre votre objectif de 400 euros de gain quotidien. Alors si les 400 euros vous les avez atteints en, en une heure vous pouvez vous dire « waouh ouais, c'est génial je vais essayer de, de gagner deux fois, trois fois plus aujourd'hui ». Non, fixez-vous une limite quotidienne, fermez votre écran également lorsque vous avez atteint 400 euros parce que le marché, euh, les marchés ont des cycles donc euh, si vous avez eu un très bon mouvement dans le sens que vous avez bien perçu le matin et eh bien il se peut que l'après-midi le marché évolue de manière totalement différente et que vous reperdiez les 400 euros ou que même que vous alliez dans le rouge dans l'après-midi donc ce serait dommage. Donc fixez-vous bien une règle euh, et donc euh, ça c'est une bonne règle de money management. Donc fixez-vous une règle comme cela. Si vous avez un tout petit capital vous pouvez très bien mettre 40 euros et 10 euros de l'autre côté. À ce moment-là bien sûr vous prenez des plus petites positions ou bien ça peut très bien être 4000 euros et 1000 euros également. Donc euh, ça dépend un petit peu les moyens que vous avez mais fixez-vous toujours euh, cette règle-là pour qu'en fin de semaine eh bien vous arriviez euh, euh, si vous avez fait 5 jours euh, à 400 euros eh bien euh, à ce moment-là vous aurez gagné 2000 euros sur votre semaine. Euh, si vous avez euh, malheureusement plusieurs jours de perte, eh bien euh, vous ne perdrez jamais que, que 500 euros si vous si vous fixez cela. Mais vraiment si vous avez une bonne méthode, il est peu probable que vous fassiez euh, 5 jours de perte. Donc le tout est d'acquérir une bonne méthode qui vous permette de gagner plus que les pertes que vous ayez et surtout psychologiquement. Donc respectez cela, respectez une règle que vous fixez. Ça ne doit pas être forcément cette règle-là mais il est très important. Donc c'est l'essentiel pour arriver à faire des gains réguliers, de vous fixer des limites aussi bien de gains que de pertes. Donc j'espère que ces petites notions basiques vous ont, vous ont plu. Donc moi j'ai des étudiants qui sont, qui sont débutants, j'ai à peu près 2000 étudiants qui ont acheté des formations depuis que, que j'enseigne le trading. Euh, je n'ai pas des retours de, de tous donc de, de leurs résultats. Certains sont rendus compte que le trading n'était pas fait pour, pour eux, d'autres continuent à acheter mes formations depuis des années chaque fois que je sors une nouveauté. Et euh, certains me donnent leurs résultats, il y en a qui ont des très très bons résultats. D'autres euh, ne me donnent pas en général leurs résultats lorsqu'ils n'ont pas des, des très bons résultats. Mais euh, il y a différentes méthodes de trading, différents apprentissages. Moi je peux vous dire j'ai acheté pas mal de formations depuis que je me suis lancé, j'ai vu des très bonnes choses et j'ai vu des très mauvaises choses. Donc euh, le tout est de, de s'y mettre sérieusement et d'essayer donc de, de trouver la méthode qui vous convient et euh, si c'est une passion et eh bien je pense que vous ferez cela comme moi pendant des années et euh, que vous aurez euh, des résultats donc euh, vraiment intéressants peut-être rapidement ou peut-être à plus long terme. Tout le monde euh, n'a pas la capacité de consacrer autant de temps ou bien euh, de se faire à ce type d'activité euh, très rapidement, d'avoir rapidement des, des bons résultats. C'est comme toute activité, vous pouvez très bien devenir très bon rapidement dans un domaine ou plus lent, ça n'a absolument aucun, aucune importance. Ne vous dites pas euh, « ah ben le mois prochain je vais arrêter de travailler, je vais gagner en bourse parce que Serge m'a dit qu'on pouvait gagner euh, 400 euros par jour ». Ne faites surtout pas ça. <rire> Donc euh, lancez-vous dans ce domaine-là avec prudence. Donc apprenez petit à petit et euh, voyez si ça vous convient, apprenez sur un compte de démonstration et à partir du moment où vous avez des bons résultats et eh bien vous pourrez évoluer et passer à un compte réel. Essayez euh, l'idéal donc euh, d'écrire chaque fois que vous prenez une position pourquoi vous avez pris une position euh, en ayant suivi une formation bien sûr. Si vous respectez les conseils donnés dans la formation, ainsi tous les jours vous pourrez voir si vous respectez cela et vous comprendrez pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez gagné et comme ça vous améliorez petit à petit euh, vos résultats en trading. Voilà j'espère que ces petites, cette petite initiation vous a plu. Désolé pour ceux qui ont déjà beaucoup de connaissances parce qu'ils savent bien sûr euh, tout, ce que, tout ce que je dis là. Mais ceci cette vidéo s'adresse essentiellement aux personnes qui aimerait se mettre à la bourse, qui aimerait se mettre au trading et qui n'ont encore aucune notion au départ. Voilà si vous avez apprécié ma vidéo mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez euh, avoir d'autres informations sur la bourse. J'ai déjà publié plus de, plus de 700 vidéos, j'ai déjà pas mal de formations aussi, pas mal d'étudiants aussi. J'essaye d'apporter euh, mes connaissances euh, de, de, de toutes ces années d'expérience. J'espère que ça, ça vous plaît, dites-moi en commentaire euh, si, si une vidéo de ce type-là vous est utile, si vraiment euh, ça vous intéresse d'en savoir plus et je continuerai comme cela. Je reprendrai des notions bas, basiques euh, qui peuvent être utiles je pense pour les, pour les débutants maintenant bien sûr. Il y a d'autres notions plus évoluées qu'un débutant ne va pas comprendre mais il euh, n'y a rien à faire avant de, de courir, il faut apprendre à marcher. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir